Bonjour les amis, toujours ici à La Laguna. La Laguna qui est également une ville universitaire. Hein. Il y a La Laguna l'université, donc différentes disciplines universitaires ici. Il y a beaucoup d'étudiants euh, qui logent ici à La Laguna. Donc c'est une très bonne université et c'est l'université de Tenerife. Alors dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question comment gagner à coup sûr en trading, puisque si vous vous intéressez au trading, j'imagine que ce n'est pas pour perdre, donc vous voulez trouver une méthode efficace pour gagner. Alors vous pouvez chercher toutes les méthodes que vous voulez, mais vous trouverez à coup sûr que les probabilités les plus élevées se font en scalping. C'est-à-dire, si vous tradez à plus court terme, vous avez une probabilité de réussite bien supérieure que si vous tradez à plus long terme, que ce soit du day trading, donc le day trading où on coupe ses positions en fin de journée, ou du swing trading qui peut durer plusieurs jours. Et ça, je vous le déconseille parce que j'ai essayé ça dans le temps et je me levais la nuit pour voir où en étaient mes positions, donc c'est vraiment un cauchemar. Euh, si vous voulez perdre votre épouse, euh, c'est l'idéal <rire> d'essayer de faire ça. Donc, euh, je, vous, je vous déconseille de faire ça. Euh, faites plutôt euh, du scalping. Le scalping, euh, ça dure quelques secondes, quelques minutes euh, par position. Et euh, vous avez une probabilité, si vous avez une bonne méthode bien sûr, de réussite de 90 à 100 euh, de, de trades gagnants donc euh, les, les, les traders qui ont une bonne méthode comme Benoît Rousseau de qui je me suis inspiré donc qui est un excellent euh, trader euh, français donc qui fait du scalping euh, vous verrez si vous regardez ces vidéos vous verrez qu'il fait d'excellents résultats euh, de l'ordre de 90 à 100% de trades gagnants en scalping quand il ne fait pas de bêtises parce que bon ça peut arriver pour un trader de faire de temps en temps une bêtise et de ne pas euh, respecter certaines choses. Alors j'ai un invité, donc un monsieur qui vient, qui vient se reposer à côté de moi, un hein, canarien. <rire> donc je vous disais qu'il y a une très forte probabilité d'avoir de meilleurs résultats si vous adaptez euh, le scalping, donc à très court terme. Euh, bien sûr il faut garder une discipline, il faut éviter de sortir d'une méthode de trading gagnante et d'essayer de, de faire une autre manière de trading, de trader quand vous avez une très bonne méthode. Donc respectez euh, votre méthode de trading. Si vous avez des bons résultats euh, en scalping et eh bien gardez cette méthode là même si parfois ça peut euh, sembler euh, un peu ennuyeux euh, de faire du scalping mais c'est un trading que vous pouvez faire euh, euh, sur des très courtes périodes, donc vous pouvez très bien trader 5 minutes, 10 minutes puis vous arrêter et vous n'êtes pas stressé du tout lorsque vous sortez de vos positions, c'est l'intérêt. Donc euh, des positions qui durent une, euh, quelques secondes ou quelques minutes, eh bien vous sortez de là, vous pouvez penser à autre chose, vous n'avez plus le stress d'une position qui dure des heures. Donc c'est le gros avantage du scalping et je vous dis moi, Benoît Rousseau aussi, il a traité pendant des années, il a été perdant pendant des années. Il a analysé tous ses trades et s'est rendu compte que la majorité de ses trades étaient gagnants à un moment donné. Et parce qu'il restait positionné trop longtemps, donc il redevenait perdant et ainsi il, il perdait euh, tous les mois des sommes relativement importantes. Donc il s'est dit, il faut que je trouve une méthode de scalping. Donc, j'ai estimé que je n'étais pas plus intelligent que lui donc j'ai essayé de comprendre sa méthode de scalping et j'ai mis au point moi aussi une méthode de scalping que je cherche toujours à améliorer mais qui donne déjà de très bons résultats et mes étudiants en profitent bien sûr. Vous avez des liens en dessous de cette vidéo et ici en haut vers ma méthode de scalping. J'utilise différents indicateurs, j'utilise cinq indicateurs euh, notamment l'Ishimoku, le RSI, les bougies Ekenashi, le Stochastic et euh, donc euh, également un indicateur que j'ai développé, le SDI et ça vous donne vraiment des résultats excellents lorsque vous maîtrisez bien cette méthode et il ne faut pas des, des mois pour la maîtriser bien hein. en 2-3 jours vous aurez fait le tour de mes vidéos et vous pourrez commencer déjà à trader en compte démo et rapidement en compte réel si vous avez des bons résultats en compte démo voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Si vous voulez être averti euh, lorsque je publie une nouvelle vidéo, eh bien, il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Ainsi, vous aurez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.